Alors, le rapport à la famille chez toi, il est très, très simple. Le rapport, famille, le rapport à la famille chez toi, il est simple parce que tu utilises euh, le pouvoir vaudou, donc euh, thermomètre entre guillemets, à ton avantage, sans assumer que tu fais partie de ta famille. Donc, tu as une quête d'indépendance qui est clairement posée, qui est assumée de ta part consciemment, mais derrière, tu ne veux pas aller voir cet aspect-là de toi qui est que tu as besoin de ta famille. Même les personnes avec lesquelles tu es en froid, même avec les personnes avec lesquelles tu ne parles plus depuis des années peut-être, ou peu importe la situation familiale, tu as besoin de chacune des personnes de ta famille, comme nous avons tous besoin de la nôtre. Euh, le pouvoir vaudou là-dedans, qu'est-ce que c'est pour toi et dans ta structure Euh, le pouvoir voodoo, ça me parle de notoriété. C'est la meilleure manière pour moi de, de, de formuler le, cette énergie que je perçois là. Cette capacité à être, à être attirante, à être magnétique pour, pour l'autre, pour les autres. Euh, ce, côté, ce côté lumineux. Ce côté non, pas lumineux, ce côté mystérieux. Ouais, voilà. Comme ça, je sens que dans ta structure, tu, euh, tu euh, ça fait bien bouger ta structure, en fait. Et la nôtre. Donc toi, tant que ta réelle quête d'indépendance n'est pas de t'éloigner de ta famille. Ta réelle quête d'indépendance, c'est d'arriver à te lier de manière saine avec ta famille, ce qui n'est pas totalement la même chose. Euh, donc ça, c'est la ressource. Est-ce qu'elle est intégrée pour toi C'est bon Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a un je fais semblant de... Alors, je fais semblant de quoi Je fais semblant de trouver mes aises dans ma famille. Ah d'accord. Euh, tu joues un jeu dangereux dans le sens où tu es là à faire bonne figure dans ton rapport aux autres. La famille, c'est aussi le rapport avec l'extérieur. Donc tu essaies de faire bonne figure et à feindre. Une, euh, à feindre un bien-être au lieu de vivre le bien-être. Le mensonge que tu vois à l'extérieur, c'est le mensonge que tu te... C'est le mensonge que tu te crées à ton propos. C'est le scénario dans lequel tu t'embarques et qui en fait n'a aucun fondement parce qu'il ne fait pas partie de ta réalité. C'est-à-dire, je, je te parle de toutes les stratégies que tu as mises en place pour faire semblant d'aller bien toutes les petites compulsions, toutes les petites euh, stratégies de contournement qui sont là, qui sont bien présentes, mais que tu, fais, que tu mets savamment de côté pour éviter de les voir. Parce que pourquoi tu as un rôle à tenir Il y a comme une structure qui est là, tu dois tenir ton rôle et c'est une condition qui n'est pas négociable. Et pour ça, tu es prête à, à nier euh, ton mal-être à ne, pas, à ne pas faire attention à lui. Et ça, c'est en lien direct avec ce, ce que je nomme vaudou. Parce que c'est un fonctionnement qui est clairement familial. Alors, en renvoyant l'énergie dans le groupe, qu'est-ce qui se passe On est encore sur le rapport à la famille, mais là, je vais élargir. Parce qu'il s'agit, pour le groupe, il ne s'agit pas que de la famille. Il s'agit avant tout de... Notre manière de dire les choses. Notre manière de dire les choses aux autres. Parce que, oui, on a une responsabilité de ce qui sort de notre bouche. Il faut qu'on arrête. Comme on dit, il n'y a qu'à faucon. Hein. Euh, la priorité du groupe, c'est d'arrêter de dire des bullshit comme on peut en dire. Arrête de dire que ça va alors que ça ne va pas. Arrêtez de dire que je vais bien alors que je saigne. Et là, on, est, on touche un point central pour tout le monde. Parce que qui es-tu Qui suis-je pour juger qu'un ressenti, un dit négatif est réellement négatif et que je n'ai pas à l'exprimer. On a la croyance, on a la putain de croyance que qu'on ne doit pas être négatif pour l'autre. Et tout ce qu'on fait, là-dedans, c'est de se juger soi-même. C'est de s'enfermer soi-même. Parce qu'à la seconde où on n'exprime pas, rien ne bouge. Dès qu'on se met à parler, ça nous met dans une position inconfortable de prise de pouvoir, mais pas sur l'autre. On reprend son propre pouvoir. Merci pour ta question.